Bonjour, Pascal Crenne, je suis médecin gastro-entérologue et spécialisé en nutrition-métabolisme, euh, coordinateur de l'équipe euh, de nutrition au sein de notre unité et à ce titre membre fondateur d'Alias. Nous émergeons au sein de l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est une nouvelle université créée en 1991 et qui comprend six composantes plus deux IUT et une école d'ingénieurs. L'UFR des sciences de la santé Simone Veil est également de création récente et se déploie sur le territoire de l'île de France Ouest par l'intermédiaire de 7 hôpitaux et de 18 unités de recherche labellisées. Nos thématiques de recherche on trait à l'adaptation à la dénutrition et à la renutrition, tout particulièrement par l'étude de biomarqueurs d'intérêt. Elle se centre sur trois types de pathologies liées à notre recrutement qui sont les troubles du comportement alimentaire par l'intermédiaire de leurs complications somatiques, les pathologies handicap pente neuromusculaires graves, tout particulièrement le traumatisme crânien ou traumatisme médulaire, et les pathologies digestives et singulièrement les complications post-chirurgie bariatrique de l'obésité. Nous avons bien entendu par ailleurs une activité d'enseignement à la fois en formation initiale pour les étudiants en médecine, en deuxième et en cinquième année, ainsi que euh, la coordination de deux DU et euh, un master en nutrition. Enfin, nous avons une activité clinique de soins au sein de la PHP, la Sciences Publique Hôpitaux de Paris, par l'intermédiaire d'une unité spécifique d'hospitalisation et de consultation euh, dédiée spécifiquement. L'UFR des sciences de la santé, en collaboration avec les services hospitaliers psychiatriques spécialisés, constitue aujourd'hui un centre de référence en Ile-de-France concernant la prise en charge des aspects somatiques graves liés aux troubles du comportement alimentaire. Dans le cadre du projet ALIAS, nous avons choisi de valoriser notre expertise dans la prise en charge des aspects somatiques sévères, des troubles du comportement alimentaire et plus particulièrement dans le cadre de l'anorexie mentale, le plus grave et le plus fréquent des troubles du comportement alimentaire de par les complications somatiques qu'elle engendre. Les complications somatiques de l'anorexie mentale peuvent être déclinées en trois axes. Premièrement, les complications liées directement à la dénutrition dans lesquelles on retrouve les atteintes hépatiques, les atteintes cardiaques, les atteintes digestives, mais également les atteintes osseuses et les atteintes infectieuses. Deuxièmement, les complications liées au comportement pathologique associé, c'est-à-dire au vomissement, aux crises de boulimie, à la potomanie ou au mésusage de médicaments à but purgatif. Troisièmement, les complications liées aux effets adverses potentiels de la renutrition. Notre thématique de recherche s'oriente vers l'étude des complications hépatiques, cardiaques et digestives observées au cours des dénutritions sévères dans l'anorexie mentale. Nous avons mis en évidence une association entre la gravité de la dénutrition, la fréquence et et la sévérité de l'atteinte hépatique. Nous avons également mis en évidence une atteinte cardiaque avec à la fois une diminution de la masse musculaire cardiaque et dans les cas les plus sévères, une atteinte de la fonction avec une diminution de la fraction d'éjection du ventricule gauche. Notre recherche s'oriente actuellement vers l'étude du microbiote intestinal chez ces patients dénutris atteints d'anorexie mentale. En effet, les résultats préliminaires d'une étude pilote menée dans notre unité comparant le microbiote intestinal de patients dénutris atteints d'anorexie mentale à des volontaires sains, a montré l'existence d'une différence. Ces résultats préliminaires devront être confirmés par des méthodes plus précises, telles la métagénomique. Des associations entre ces modifications, les troubles digestifs, hépatiques et myocardiques, sont en cours d'investigation. Ultérieurement, une tentative de modulation du microbiote intestinal par des produits spécifiques, ainsi que le rôle de l'assistance nutritionnelle par voie entérale devront être étudiés chez ces patients.